Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations à ProNeals et aujourd'hui je vais vous parler de l'Extreme Matte nouvelle formule. L'Extreme Matte c'est un gel de finition en bouteille qui va donner à vos ongles un résultat parfaitement mat et c'est un résultat que vous obtiendrez peu importe la lampe ProNeals que vous utilisez. Donc ce résultat mat va pouvoir rester pour plus de 3 semaines et il est aussi anti-jaunissement. Alors comment est-ce qu'on utilise le produit ben, Très facile, c'est un de finition en bouteille avec pinceau intégré. Vous l'utilisez au-dessus de votre gel de couleur comme vous le feriez avec un, un, un gloss habituel. Vous le placez sur les cinq ongles à la fois. N'oubliez pas de bien sceller le gloss. Lorsque le produit est mouillé, il est brillant, c'est tout à fait normal, vous allez catalyser les cinq ongles à la fois dans la lampe smart light pour 30 secondes full. Lorsque vous sortez, tous les ongles sont parfaitement mats et il n'y a pas de résidus collants. Donc la cliente est prête. Alors si vous êtes accro au mat, choisissez l'extrême mat.